Je m'appelle Loïc Martin, je suis cadre supérieur de santé formateur à l'Institut de formation des cadres de santé. J'ai 46 ans, euh, j'habite Rouen et je suis papa de deux merveilleuses filles. Actuellement, cadre euh, supérieur de santé formateur à l'Institut de formation des cadres de santé. En fait, j'ai commencé euh, en tant qu'étudiant euh, sur des jobs d'été en tant qu'ambulancier au CHU de Rouen avant de faire ma formation euh, d'infirmier à l'IFSI du CHU de Rouen. Ensuite, j'ai exercé pendant un peu plus de 6 ans en tant qu'infirmier en pédiatrie et chez les adultes. J'ai exercé après le métier de cadre de santé, manager et formateur. Et je suis titulaire d'un master 2 en sciences de l'éducation et je suis en train de terminer une thèse également en sciences de l'éducation. métier puisque aussi bien en tant qu'infirmier, cadre et cadre supérieur de santé, ce qui m'importe c'est la qualité de la relation aussi bien avec les patients, les familles, les équipes mais aussi les étudiants. Et euh, je suis aussi très très attaché au développement des compétences de, de chaque professionnel et de voir grandir en fait ces professionnels au quotidien. priorités liées aux valeurs de la fonction publique en fait euh, permettre d'accueillir n'importe quel patient euh, quelles que soient ses spécificités ça c'est un premier point et puis le deuxième point c'est également aussi d'être capable de travailler euh, en équipe pluridisciplinaire et euh, de partager les compétences de chacun au bénéfice euh, des patients des familles et aussi des équipes et des étudiants ce qui m'intéresse, c'est de, de proposer en fait des méthodes pédagogiques innovantes, adaptées aux spécificités, aux particularités de chaque apprenant euh, qui ont des, des capacités d'apprentissage différentes. Donc ça, c'est un premier point. Et puis c'est aussi d'être capable de travailler en équipe euh, et euh, d'échanger avec mes collègues euh, au bénéfice euh, du développement des compétences. Et donc, je, Oui, j'ai plusieurs en fait, euh, responsabilités supplémentaires. Donc je suis membre euh, du comité de rédaction de la revue Soins4, qui est une revue destinée aux au directeurs de soins et aux cadres de santé. Euh, J'interviens aussi dans de nombreuses formations universitaires, euh, les formations pour les infirmières de pratique avancée et l'éducation thérapeutique. Euh, je suis aussi auteur d'un ouvrage euh, destiné aux étudiants infirmiers et puis aux tuteurs sur euh, le déploiement en fait, euh, et la mobilisation euh, de l'apprentissage du raisonnement clinique infirmier. Et puis euh, je, je, je forme en fait euh, de nombreux professionnels euh, aux modalités de la classe inversée puisque j'ai développé cette modalité. Euh, en 2013, en s'inspirant de différents auteurs comme Le Brun. Et donc, ça me permet de former différentes, différents instituts en France. Et si ça vous dit, rejoignez-nous